j j j j, -j Et salut à tous les Australiens. C'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en deux parties. Donc, la première partie est très simple. C'est euh, restez chez vous. Voilà, restez chez vous jusqu'à la fin du confinement. une Chose qui est importante. Donc je pense que j'avais pas dit euh, durant ma précédente vidéo. Donc euh, je sais que pas mal de gens ont essayé de me mettre des commentaires sur ma vidéo précédente. Alors euh, c'est normal que vous n'allez pas réussir parce que YouTube a fait un, un changement. Donc là, je vais essayer de pouvoir... Vous pouvez poser vos questions sur... Euh, sous cette vidéo. Donc... Ça, c'est plutôt pas mal. Je... Hein? cette vidéo sachez que l'ouverture que je vais faire aujourd'hui donc toutes les cartes euh, ont déjà été réservées alors pardon moi bon, toutes les cartes ont déjà été réservées donc euh, je, ça, ça ira pas dans très et sachez que je vais faire euh, dès que dès que je peux rentrer chez moi je vais faire un gros gros live avec pas mal d'ouverture Donc je regarde un peu, pendant ce temps je trie, parce qu'il faut trier, il faut trier. Faut trier. Le, de le deck des. Donc, on va commencer par l'ouverture, donc le structure deck des marinettes. structure deck, la confrontation des marines de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deck C'est le deck de structure qui est sorti il y a un moment déjà. Sachez que j'ai acheté celui de la révolte des machines. Alors moi, alors dans ce déclin, il y a bien sûr. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Le beau tapis de jeu. Et bien sûr, les combinaisons derrière. Voilà. Ça, c'est. Euh... On va attaquer. On va attaquer par euh, extra deck. Comme ça, ça sera fait. Construction marielle de l'ombre. Alors Anoyati marionnette de l'ombre L elle. Windigo Marionnette de Lombre L. Elle. Après Sheikinaga, Marionnette de l'ombre L elle. Winda Marionnette de Lombre L. Elle. celle c'est ma préférée. Christa Marionnette de l'ombre L. Abcalon, marionnette de l'ombre N. Construction, marionnette de l'ombre N. Voilà, donc ça c'était l'extra deck. On va passer au deck maintenant. Windy, marionnette de l'ombre re. Ray. Hey. Ariel, marionnette de l'ombre N. Péro Péro Cerberus. Mathématicien. Tortue électromagnétique. Félis Larcher Seigneur Lumière qui n'a rien à faire dans vos decks. Mais bon, c'est un sataniseur, ils n'ont pas mis de synchro dedans. Mais je sais que c'est pour un monstre euh, qui sera plus tard. Chevalier de l'Armageddon. Clown farceur marge artiste. Animal féerique belle. Dragon armé des ténèbres. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est quasiment dans tous les ténèbres. Un petit golem de l'âme. Qui peut être pas mal. Soldra... Soldat du l'Utre noir, émissaire de du commencement. Du commencement, oui. Pardon. C'est moi qui, Mal. Alors, Zephra Naga Marionnette de l'ombre. Donc, ils ont mis euh, les cartes pendules pour Zephra Noyau Marionnette de l'ombre. Après, Faucon Marionnette de l'ombre. Hérisson Marionnette de l'ombre. Squatmat Marionnette de l'ombre. Dragon Marionnette de l'ombre. Bête Marionnette de l'ombre. Chien de chasse marionnette de l'ombre et chaos marionnette de l'ombre quad. Ça, c'était les monstres. Après succession subterreur, on ne pas ce qu'elle fait là-dedans. Fusion nécro, donc ça c'est intéressant. Cauchemar sans fin. Une loin. Vent perdu, carte qui a été recherchée, éternité marionnette de l'ombre purusha, jeu de l'ombre sinistre, noyau marionnette de l'ombre, rèche incarnation marionnette de l'ombre, tourbillon jumeau, taud d'avaris, Sossier de ça celle-là. Sacrifice inutile. Invitation des ténèbres. Fusion instantanée. Superpolymisation. 9 fusion marionnettes de l'ombre. Fusion marionette de l'ombre L. Elle. Malédiction de prison de l'ombre. Et fusion marine de l'ombre. Voilà. Donc cherchez les amis. Donc si ce petit deck là vous intéresse, vous pouvez le trouver sur votre jeu. Mais euh, je l'ai acheté trois fois, mais bon, il y a toutes les cartes rares qui sont parties déjà, donc je les enverrai après le confinement. Voilà. Donc cherchez les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi j'ai le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça, c'est ma stratégie. et ciao tout le monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la de On veut gagner. On va tous te montrer qui on est ensemble. J. Hicks!